Bonjour les amours, bah, écoutez, je commence cette petite transmission en vous présentant La dernière fois je vous avais présenté Happy bah, Là je vous présente Léo, bah, je crois qu'il était déjà là bah, Voilà, Il a la même que, comment robe que sa maman euh, Voilà, Qui ressemble beaucoup à une Golden Retriever Sauf qu'en fait elle est croisée et donc du fait elle a un plus petit format Et elle est juste vraiment fantastique Et donc elle m'a offert en cadeau des chiots. Léo Bouboum. Léo alors Léo vient de découvrir ce que je viens de faire c'est à dire que bah, ça donne l'occasion de vous montrer que j'ai enlevé euh, en fait la paille qui était sur les buts et donc la dernière fois la première vidéo je vous avais montré mon jardin de là bas, donc là maintenant on est à l'intérieur donc ici bah, comme je vous le disais la dernière fois il y a l'eau, donc ça c'est super sympa. Et donc il y avait déjà des, des plantations, je remercie donc en fait les précédents qui, qui sont venus. Donc ici euh, ce sont des framboisiers, donc je vais venir aussi euh, planter un, un plan groseillier que j'ai acheté, et puis des framboisiers, mais euh, enfin un framboisier, oui j'en ai un à, à poser, mais je ne suis pas persuadée de le mettre en terre, je pense que je vais le garder en pot pour l'instant. Euh, et puis donc voilà le potentiel de ce potager. Donc ici ben, le voisin sympathique qui me prête le potager. Euh, à couper l'arbre qui était là, ça faisait euh, de l'ombre euh, par rapport euh, en fait au potager. Et donc moi j'y ai placé mon petit magnolia, que j'avais fait pousser sur mon balcon. <rire> enfin J'avais acheté évidemment, mais il faisait à peu près, euh, il était à peu près de la moitié. Donc euh, là petit à petit il se renforce, et puis ben, j'attends le lieu de vie définitif pour le replanter en terre, on verra bien. Donc ici si vous voulez, moi je suis complètement complète vraie novice, je n'y connais absolument rien en potager, et donc j'avais envie de vous faire partager une expérience du NASPI, c'est-à-dire, comme ils disent, Syndrome Asperger, reconnu comme tel. Je pourrais avoir euh, l'allocation adulte handicapé, mais je la refuse parce que pour moi, ça fait partie d'une façon de fonctionner qui est certes atypique, parfois qui engendre, c'est certain, des difficultés d'adaptation à un monde de prédation et à un monde euh, bah, en fait, qui privilégie euh, la compétition, le mensonge, le vol, tout ce qu'exècrent les soi-disant victimes du syndrome Asperger. Et donc, en fait, bah, je vais appliquer cette façon de fonctionner atypique sur mon potager. C'est-à-dire que, évidemment, je vais chercher l'info et après je vois ce que je ressens. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rêvé d'avoir ça euh, quand j'étais euh, à Massat dans un appartement avec une petite euh, terrasse rikiki. Et puis à force de rêver, ben, c'est ce que je dis dans mes lives, hein, sur euh, d'autres euh, playlists, ça arrive. Hein. <rire> Parce que nous sommes des êtres spirituels créateurs de matière. Donc ça aura fallu un petit peu de temps, mais voilà, c'est là. Donc le potager ici, eh bien, nous avons réalisé euh, en fait cinq buts. Sur le principe de Damien, vous savez, je n'ai plus le nom en tête de sa chaîne, je vous le mettrai en lien sous la vidéo parce qu'il a réalisé un ouvrage assez fantastique d'un partage de générosité sur sa façon de fonctionner. Donc par rapport à, à ces gens-là, c'est sûr que je suis au balbutiement, hein, je veux dire, le, le potager, il est quand même assez désertique, il n'y a pas grand-chose. Alors l'idée que j'ai reçue, c'est que je me suis aussi abonné à une autre chaîne où je voyais donc, en fait, la chaîne d'Olivier, donc là aussi je vous mettrai le lien parce que là aussi il fait un ouvrage exceptionnel. Puis, il recommandait ne pas forcément le paillage. En tous les cas, pas toute l'année. Donc cet hiver, puisqu'on a réalisé en fait ces, ces buts, euh, donc en fait avec des coffrages, ce qu'on a fait, c'est que on a pris des, des parce qu'on a un problème de rat ici. Donc on a pris en fait des, des palettes qui ont été divisées en trois. Ça a été creusé au préalable en sol pour pouvoir bien les, les, les poser enfoncé, calé avec des pieux et, euh, et ensuite donc grillagé sur le fond et recouvert ensuite euh, ben de, de terre, de paille, de fumier de cheval, de tontes vertes, beaucoup d'orties et euh, on répète les couches et avec une terre euh, qui est allée chercher mon, mon voisin et qui, qui euh, en fait euh, n'a pas été euh, épuisée, euh, qui a vécu libre euh, dans des pâturages. Donc euh, merci à la vie pour cette richesse et, et donc bah, quand j'ai regardé la vidéo d'Olivier, il disait si tu gardes la paille bah, en fait tu vas avoir une prolifération de limaces donc euh, c'est mieux de l'aérer et, et en plus ça permet de réchauffer le sol et franchement j'ai vu la différence hein. il y avait un côté où vous avez vu la butte, elle a une forme qui n'a pas trop apprécié attendez, faut que je recule, qui n'a pas trop apprécié le vent et vu sa forme et eh ben, euh, a en fonction des vents Ici, vous aviez un côté paillé et l'autre côté dépaillé. Il n'y avait rien à faire, la paille n'arrêtait pas de partir. Et donc, bah, je peux faire l'expérience. Ici, j'ai une terre donc, qui a été préservée dans l'humidité. Hein. Puis, voyez, voyez la qualité de la terre. Hein. Elle, a, elle a des racines. Elle est, voilà, elle, est, elle est vraiment super. Et puis, de, de l'autre côté, là où ça n'a pas été paillé, est-ce qu'on voit une différence au niveau végétation Pas trop. Bon, à savoir que depuis tout à l'heure, voilà, je, je place mes petites mains et puis pour l'instant, je recontacte hein, la nature. Donc, pour l'instant, voilà, je, je dépaille tranquille, gentiment. Après, évidemment, il faudra que j'y aille d'une autre façon. Hein. Et puis, ce que j'ai euh, eu comme idée, c'est qu'ici, le climat, il est quand même assez rude en chaud, assez rude en froid, assez venteuse. Je suis à 850 mètres. Donc, euh, mon idée, c'est euh, que je vais acheter des. Et me faire offrir par mes consultants, au lieu d'être payé en argent, rémunéré en cadeau euh, d'investissement pour euh, thérapie de vie, l'association et donc ce potager, euh, des, euh, du feutre comme ça s'appelle, de potager. Donc tu mets ça sur la terre et puis ça, ça évite en fait qu'il y ait trop de... Merci l'araignée était déjà là tout à l'heure, alors est-ce que c'est la même ou c'en est une autre Araignée de l'après-midi, tu faisais ça sans permis. Et, euh, et donc en fait, bah, ma joie, <rire> c'est de vous montrer ça déjà aujourd'hui. Voilà, donc après dans le potager, ben, je suis... Tiens, il y a Nuréa qui est arrivée, donc euh, qui est aussi euh, à l'adoption. Donc mes chiots, ils ont 4 mois et demi. Hein, donc C'est pour ça qu'ils sont assez grands maintenant. Mais ils ne sont pas encore à taille adulte et c'est encore des chiots. Hein. Pour ceux qui aiment les chiens, vous le savez. Un chien n'est adulte qu'à l'âge de 2-3 ans. Donc il a encore large vrai de temps, de bien s'en occuper. Mais après, ils ont passé les moments moins mignons du tout petit chiot. Mais moins chiant du chiot qui fait que des conneries et qui pisse partout. Donc ça, c'est sympa. Donc en fait, là il y a une deuxième butte qui a été expérimentée. Donc vous voyez, elle est beaucoup moins haute. Hein, qu'on voyait la taille de celle-ci et la taille de celle-là. Il faudrait que je montre ça de loin du soleil, je ne suis pas une pro. Voilà, on voyez bien qu'il y a une grande différence. Et, euh, et en fait, ben, c'est assez intéressant, parce que je ne sais pas quelle a été la différence. Mais ici, en tout cas, il y a beaucoup plus de végétation, euh, beaucoup plus de rejet de, de la nature. Donc je pense qu'il y a eu moins de terre et le fumier doit être plus en dessous. Ça a aidé, ça a chauffé et ça a aidé à la production. Donc voilà, donc j'apprends en plaçant les choses et là aujourd'hui euh, bah, ma décision c'était de vous présenter tout ça donc euh, ici bah, je suis super contente j'ai une sauge a deux ans que j'avais fait pousser sur le balcon qui reprend lui, oh, je me disais ça y est il est mort, mon framboisier et en fait si si, il reprend ici bah, comme vous pouvez voir c'est la jungle mais il y a une petite serre que je vais optimiser donc là ça va être une optimisation des, des semis en pot euh, éviter qu'ils soient au sol pour être bouffé par les rats aux pieds, et les petits mulots les petits campagnols donc là il y a de la, il y a de la ciboulette et puis vous bah, voyez j'ai deux, deux bacs ici qui peuvent être aussi sympas et puis j'ai des pots, enfin j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, j'en suis vraiment au balbutiement mais bon il a fait très froid je peux vous dire il, il gèle encore des fois le matin donc je peux, de toute façon ça sert à rien d'être dans la précipitation puis j'ai eu tellement de choses à régler dans ma vie privée en arrivant ici que tout est parfait alors dans mon intuition en fait, si vous voulez, j'ai fait ça. Voilà, donc c'est je remercie le voisin qui m'a apporté un peu de pragmatisme euh, pour, pour la, la, la mise en place matérielle de, et la construction de ces buts qui ont été réalisés avec mon fils. Et donc ici, vous avez, on va aller suivre les pupios. Vous avez donc un poulailler. Et donc vous avez ici un espace aussi où j'ai envie tout au long de la clôture de faire fructifier de la nature euh, et d'utiliser cette réalité. Donc là-bas, on voit les petits moutons, <rire> les brebis avec leurs petits, là-bas aussi. Et donc le côté intéressant, c'est qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Donc du fait que le poulailler, avec tous les bruits qu'il y a la, la nuit, euh, il est assez, euh, assez préservé. Et puis j'aime à laisser rentrer euh, les chiens, les chiots, euh, faire leurs excréments aussi dans le poulailler parce que ça marque le territoire pour, pour, pour certaines, euh, comment dirais-je, espèces prédatrices. Alors voici mon petit... Euh, Cheptel. Donc vous avez ici le coq et les poules. Donc euh, elles sont pas en super forme. Je suis en train de les vermifuger de les traiter en ce moment. Euh, parce que normalement, euh, au vu de la lum luminosité, elles devraient pondre et elles font. Euh, elles sont 6 et j'ai un œuf sur tous les deux jours. Donc ce n'est pas, pas optimal. Donc en fait, j'ai changé leur mode alimentaire. Euh, J'avais acheté un complexe de, de graines bio, mais là j'ai pris quelque chose de plus riche et puis je les soutiens à la ponte. Oh, un petit oiseau là-bas et puis je les soutiens en vermifugant voilà, donc après bah ce qui est super c'est qu'elles ont quand même, c'est un climat vous voyez c'est assez vert hein. euh, donc on est au mois d'avril 2023 et donc voilà, Donc mon idée c'est de leur créer de l'ombre euh, et donc de planter tout le long des clôtures j'aimerais bien planter des plantes médicinales et notamment une plante qui est très miellifère et euh, qui, qui fait pas qui, qui, qui, qui produit bien j'en ai trois pieds donc c'est de la gastache donc, euh, donc voilà euh, et puis après, euh, sûrement mettre euh, plein d'autres choses, mais euh, on va se laisser porter. Donc là, moi, en fait, je vais nettoyer euh, le poulailler parce qu'il en a besoin. Et donc, je vais récolter les fientes. Et l'idée que j'ai eue, c'est « mais qu'est-ce que j'en fais ?» Et ça fait un moment, pour tout vous dire, ça fait deux mois que je souhaite nettoyer le poulailler, mais je ne sais pas pourquoi, et maintenant je sais aujourd'hui pourquoi j'avais une résistance, et maintenant je sais, en toute simplicité, parce que pour nettoyer le, le, le poulailler, qu'est-ce que je voulais optimiser euh, l'or de cet engrais dans mon jardin et comment je l'utilise comment je l'entrepose, comment je le place, euh, déjà d'une, et puis de deux, là, je vais vous montrer... Euh... Non, vous ne pouvez pas rentrer les petits pioupiou, -piou parce que il euh, y, y a déjà deux chiots, un chien, et avec euh, avec les poules, ça va faire un peu beaucoup, hein. euh, tranquille, vous restez là, euh, tranquille. Oui, parce que comme j'ai retiré la paille, et eh ben en fait, il y a de la paille, bon là, là, elle est en train de sécher, mais il y a des verres dedans, donc j'ai ouvert là-bas, au fond, afin que les poules puissent venir et puis euh, avoir un parcours plus grand, et, et se nourrir de verre mais elles sont assez bizarres ces poules c'est comme moi je les ai trouvées en pleine nature mais c'est comme si elles avaient été élevées euh, enfermées parce qu'elles n'ont pas trop le réflexe d'aller en nature mais peut-être parce que je les nourris trop bien avec avec ce que je leur apporte alors ce que j'ai découvert aujourd'hui que j'avais envie de vous partager au delà de vous emmener dans mon univers ou alors on est vraiment au tout tout tout début euh, et bien en fait c'était euh, l'idée qui est venue la guidance où j'ai senti d'enlever la paille au vu de ce que j'ai vu comme vidéo. Donc vous voyez, j'en ai fait deux sur cinq. Et puis j'ai commencé à répandre en fait le long de la clôture. Et en finalité, j'en ai mis aussi autour pour que je puisse naviguer sans être dans trop de végétation et, et pour freiner parce que si c'est un nid à limaces, ça peut peut-être aussi les freiner. Moi, je, je, je, je vous recommande d'ailleurs d'en faire autant, c'est-à-dire écoutez votre intuition, suivez ce qui vous parle. Et pour ma part, voilà, j'ai dans l'idée d'en mettre le long des clôtures. Euh, en retirant la paille qui est là-bas. Puis vous voyez, dans la serre, j'ai de la paille aussi. Et en fait, tranquille, doucement. Léo, non Bien, Léo, viens. Léo, viens, mon papa. Non Léo, viens ici. Léo, non Vous voyez, l'écoute, hein. Le non, c'est on ne bouge pas. Tu vas leur faire peur. Hein. Donc ça ne sert à rien. On n'est pas là pour... T'en prenez Oh, si la mère, elle s'y met alors attendez, c'est la première expérience en direct live, bienvenue dans le poulailler d'une aspie. Parce qu'en plus, oh ça suffit, j'ai dit non, c'est l'instinct. Donc on va les mettre en sécurité, hop, voilà, ça sera beaucoup mieux. Alors l'équipe.